Bonjour, bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Mekone, je suis le responsable marketing du cabinet MP. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment écrire des textes en gras sur Facebook, des textes en italique, des textes stylés et tout ça. Alors l'importance d'écrire des textes stylés en gras, en italique, en souligné, etc. sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. C'est etc., que vous mettez en relief certains aspects de votre texte, vous attirez l'attention plus facilement. Par exemple, le titre, que vous pouvez mettre en gras. Ou encore, ça peut être une citation vous pouvez mettre en italique, etc., etc. Ça vous permet de mettre en relief et d'attirer facilement l'attention sur les réseaux sociaux. Ça vous donne également l'aide d'un expert parce que la plupart des personnes ne savent pas le faire. Donc, si vous savez le faire, vous allez se demander, mais demander, ah, mais comment vous arrivez à le faire? On vous positionne en tant que quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ne savent pas. Alors, sans plus tarder, comment est-ce qu'on va faire concrètement? Trois outils concrets pour pouvoir écrire vos textes de manière stylée, c'est-à-dire en gras, en italique, euh, souligné, etc., sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est Yitext. Text, comme il est écrit ici, il suffit de, de mettre ça dans la barre de navigation. Donc, moi, je vais copier simplement et puis coller. Lorsque je colle, j'arrive je, sur le site de Text. le premier site qui s'affiche. Donc là, je suis sur Text. Alors, comment utiliser Text Il faut au préalable avoir un texte à écrire. Voilà, votre texte, euh, pardon, un texte écrit que vous voulez publier. Donc, par exemple, si je veux publier ce texte-là, Comment m'a écrit en gras sur Facebook. Yai Text FS Symbol et puis Lingo Jam. Je, vais, euh, je veux que mon titre soit en gras. Donc, je vais copier mon titre. Je viens dans Yai Text. Je le colle. Et puis, je recherche la partie gras. Je cherche la partie gras. Il y a gras serif, gras sang, etc. cest gras italique. Bon, moi, je veux gras sang. Je, je viens jusqu'à ma droite, là. À ma droite. Je copie. Voilà. Je copie et puis je vais maintenant sur mon compte Facebook. Je colle. Je colle. Et puis maintenant, je peux copier le reste de mon texte. Ici, paf. Et puis, je mets maintenant la suite. Voilà. Donc, supposons que je veux qu'au milieu de mon texte, ce soit en gras, je vais copier cette partie-là. Bon, là même, je vais couper parce que ça va, ça sera, ça va être remplacé. Je viens dans mon outil iText. Donc, je colle et puis je recherche italique. Je recherche italique. Il y a italique serif, italique sans. Moi, je vais prendre italique serif. Voilà. Donc, euh, je viens, je, je copie. Donc, tel que je vois ici, c'est comme ça que ça va être. Je copie et puis je clique là. Donc, vous allez voir que FS symbole est devenu... Euh, est devenue en, en italique. Donc, Lingo Jam, si je veux mettre ça en souligné également, je copie. Bon, là, je vais couper, couper enlever. Et puis, je remonte, tout simplement, je viens, je colle dans la barre de, euh, du texte, où on doit mettre le texte. Et puis, je recherche la partie où ça doit être souligné. Donc, souligner double Macron, souligner ligne basse, double soulignement, ça dépend de moi. Là, je vais double Macron, je viens, je copie simplement ici, et puis je colle dans mon Texte. Donc voici un peu comment vous pouvez faire pour mettre des textes stylés en fait sur votre site internet ou bien encore sur les réseaux sociaux, ça dépend de vous. Maintenant, vous n'êtes pas trop cherché, vous avez vu qu'il était obligé de défiler, vous n'êtes pas trop cherché. L'astuce que je vous recommande, c'est de venir à gauche, dans le menu à gauche, euh, vous prenez la barre, vous prenez l'ascenseur, vous défilez pour rechercher le texte que vous voulez faire concrètement. Supposons que je veux ici un texte euh, avec des cœurs à l'intérieur, ici, je clique. Et puis après ça maintenant je viens je copie mon texte à modifier je viens dans mon euh, dans, dans mon outil je colle le texte puis j'ai un texte maintenant qui est rempli de que il suffira maintenant il y a plusieurs que arc-en-ciel que arc-en-ciel sans rouge que rouge que orange bref je veux le premier je copie et puis je colle dans mon facebook tout simplement Voilà. Donc, euh, c'est ainsi que j'ai un texte rempli de cœur. Que... Donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir un texte stylé rempli de beaucoup d'éléments. Voilà, ce n'est pas le seul élément que je vous conseille actuellement pour faire vos textes de manière stylée. Le deuxième élément, c'est « FS Symbol ».« FS Symbol », bon là, je ne l'utilise pas trop, mais je vous le montre quand même. Il n'est pas très, très compliqué. Il suffit seulement de taper également dans la barre de recherche « FS Symbol ». Voilà, vous, vous allez là-bas. Et puis, vous venez sur le premier onglet qui est « Lettres ». Quand vous venez sur le premier onglet qui est « lettre, vous écrivez votre texte ou encore vous collez votre texte. Et quand vous collez quand vous dé et vous défilez, vous allez voir beaucoup de propositions. Et selon la proposition qui vous plaît, que ce soit euh, de l'italique, que ce soit d'autres éléments, vous copiez simplement ce que vous voulez et puis vous allez pour coller. Donc, par exemple, je veux ça, je copie. Et puis, je viens, je colle. Voilà, j'ai ça dans mon texte. Bon, ce qui me plaît pas trop dans euh, dans F-Symbol, c'est que je n'ai pas la possibilité de savoir le nom. Je pense bien, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas la possibilité de savoir le nom des trucs que j'utilise. Voilà, contrairement à l'outil précédent qu'on a vu qui est iText. Le troisième et dernier outil que je vous conseille, c'est Lingojam. Lingojam, je copie également, je viens de la barre de recherche pour arriver sur l'outil. outil. Là, je colle et puis je me trouve avec Lingojam. Lingojam, je clique dessus et puis j'écris mon texte. Quand j'écris mon texte, euh, voilà, je vais écrire un texte normal. <rire> je viens ici, je copie le texte que j'avais utilisé précédemment. Je le colle. Et puis là, j'ai plusieurs propositions. Bon là encore, ce n'est pas très très bien structuré. Je regarde les, les propositions qui m'essaient et puis je les copie. Par exemple, je veux que mon texte soit comme ça, je le copie. Et puis je le mets sur mon compte Facebook. Voilà. Donc ce sont les trois méthodes pour pouvoir écrire des textes stylés qui mettent en relief vos textes et facilement attirer les personnes sur les réseaux sociaux. Je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent la première fois que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous propose également nos livres gratuits que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.